Bonjour c'est women, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui, on fait une vidéo qui n'est pas de la SQDC, c'est un produit que je me suis procuré grâce à mon permis médical. Je vous présente le Flower RX, le BC Ice Cream. Beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, donc euh, soyez attentifs et puis on va essayer de parler tranquillement pour qu'on puisse se comprendre. Je ne me suis pas acheté ce produit-là à la SQDC. On sait qu'à la SQDC, ce sont du cannabis récréationnel. Tout le monde peut aller se procurer du cannabis à la SQDC si on a 21 ans et plus. Vu que j'ai euh, un permis médical, j'ai le droit d'aller m'acheter du cannabis à l'extérieur de la SQDC. Je dois me choisir deux fournisseurs. La clinique avec laquelle j'ai fait affaire m'a euh, proposé des choix de fournisseurs et je me suis arrêté sur deux choix c'est bien dit mon premier choix CanaFarm, une compagnie qui offre du cannabis et qui parle beaucoup de terpènes donc ça m'a intéressé j'ai choisi cette marque-là CanaFarm. l'autre compagnie que j'ai choisi vous la connaissez très bien shopper drug mart si vous aimez mieux pharmaprix la pharmacie sur internet à l'extérieur du québec euh, au québec c'est pharmaprix à l'extérieur du Québec, c'est Shopper Drug Mart. C'est la même compagnie. La raison pourquoi j'ai pris Shopper Drug Mart, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés sur le site internet de la pharmacie. Plus précisément, euh, on se demande, il y en a t beaucoup tant que ça Il y en a t plus que la SQDC Présentement, si on mélange les. 20, je ne comprends pas, il s'est rendu que des 28 grammes. Là. Euh. La pharmacie nous offre des 28 grammes, des joints pré-roulés, Tout ça mélangé, il y a 41 choix. 41 choix, là si on met les 28 grammes, des joints pré-roulés. Puis quand on parle de, de 28 grammes, là, T-God, Rotterdam OG, fait qu'on a ça à l'SQDC. Puis je sais même pas si c'est la version médicale. Parce qu'il y a des produits qu'on retrouve à l'SQDC et au et au médical, c'est le même produit, mais on, ils ont changé le nom. Ils n'ont pas appelé ça « Rotterdam OG, ils ont appelé ça un autre nom. Parce que le cannabis à l'intérieur, c'est la même chose qu'il qu y a eu plus de tests. Santé Canada exige plus de tests quand c'est du cannabis médical. Est-ce qu'il est qu y a plus de meilleure qualité? Oui, mais légèrement euh, tout dépendant d'une variété à l'autre. Mais oui, j'ai vu de mes propres yeux... Euh, avec des microscopes, euh, je pense que c'était le Dela de San Rafael avec le De Hayes d'Aurora euh, qui était vraiment supérieur euh, face au tricôme les trichomes n'étaient pas cassés, en tout cas c'est supérieur mais est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un permis? pas sûr, pas sûr si vous voulez faire pousser du cannabis ça c'est autre chose mais pour des variétés j'ai pas été convaincu euh, moi j'ai mon permis depuis le mois d'août et puis j'ai fait des commandes, surtout pour de l'huile de CBD. Mais pour ce qui est du cannabis séché, il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Puis il faut payer son permis euh, chaque année, donc ça vaut-tu la peine? Pas vraiment. Moi-même je rachète beaucoup à la SQDC, euh, j'achète seulement mon huile de CBD. On va ouvrir ça. Écoutez, euh, écoutez j'ai payé ça très cher. Là, très, très, très cher. Puisque je ne comprends pas non plus avec Flower RX, si on va sur le site de Flower, euh, de Flower RX, il n'y a pas beaucoup de variétés. Il n'y a, euh, a vraiment pas beaucoup de variétés. Il y en a seulement trois. Il y a le pink kush de Flower RX. Il faut que je le retrouve. faut que je le retrouve. Et voilà, je suis arrivé. Il y a seulement trois variétés. Il y a le Pink Kush, il y a le Tao Oji et le Black Cherry. Pourtant, quand je suis sur le site de Flower, j'ai pas le BC Ice Cream. Quand je retourne sur le site de Pharmaprix, j'espère que vous ne m'avez pas perdu. J'ai du BC Ice Cream. J'ai du OG Sour Diesel, pourtant qui n'est pas sur euh, Flower. Mais pourtant, j'ai du Pinkush. Donc, c'est un peu mélangeant. Euh, tellement mélangeant que ça ne m'intéresse pas d'acheter des actions de cette compagnie-là qui sont 48 sous. Et... Exactement. Donc, on va ouvrir ça. b Cream. On a hâte d'ouvrir ça. Flower Eric, ça vaut tu la peine? Sous sécurité. Et le, le prix de ça, là, un 3.5, 43 dollars et 75 sous. Deuxième plus cher après Broken Coast. b Ice Cream. b Ice Cream. <rire> Pendant ce temps, je vous euh, invite à aller vous acheter des bijoux à shopurbanice.com, j'ai 25% de rabais dans ma description en bas. Bro, ça recommence. C'est tellement dur ouvrir ça, mon ami là. Ah non. Des grosses cocottes. Des très grosses cocottes. Non, non, non, non, non. Je me suis fait fourrer, man. Je me suis fait fourrer, ben Achète pas ça, man. Hey, ça prend-tu euh, 24 heures savoir si t'es fait fourrer? Hey, j'ai payé ça 43,75, man. Qualité? 48 nord, c'est meilleur. 7 heures, c'est meilleur. Dur comme la roche. C'est du 48 nord, ça, c'est mou, mou, mou. L'humidité est parfaite. C'est... Euh... C'est euh, lila. Limonène. Euh, pas limonène. Euh, pas limonène. Hein? Linalol. Linalol. Ah, mon gars, il n'y a pas de B-Size Cream là-dessus. Je te le montre. Je te le montre, bon. J'ai pas le goût de te le montrer. J'ai pas le goût de te le montrer. Il m'a tout montré pareil. Mais ça vaut pas la peine. Il n'y a pas de trichome là-dessus. si tu veux hey, ce que j'ai à le raid là Dis-moi-les, toi, à quoi ça te fait penser, ça. Ça te fait penser à quoi? M39. M39, le gros. Le gros! BC Ice Cream! 43,75! Moi, j'attendais ça, là. J'attendais le facteur, man. 43,75, c'était au haut 40 pièces, man. BC Ice Cream! Écoute, non, non, ah! Oh, come on, man! c'est pas correct, mon gars. C'est euh, poussé dans l'eau, hydroponique, trimé à la main, puis extrêmement curé. Mon gars, oublie ça, man. oublie ça, ok, ok, je te le montre, je te le montre, je te le montre. Je te le montre ça. Ok, on est de retour avec un produit euh, zéro résineux, euh, vraiment dégueulasse, euh, 43,75, produit médical. T'es-tu capable d'avoir des trichomes là-dedans, toi? Ça ressemble à une cocotte de M39. Euh, écoute, j'ai payé ça 44$, mon homme. Ah, moi, ça me tente d'aller me chercher une carte médicale. Ça me tente d'essayer ça, ces produits-là, moi, euh, chez Shopper Drug Mart. Euh, ils ont des bons prix, puis euh, ça a l'air de la grosse qualité. Puis, euh, BC Ice Cream. BC Ice Cream. Ça là, man, là, c'est cocotte de 48 nord. J'ai rien enlevé en lui à 48 nord, là. Mais c'est un 14 pièces de trop que j'ai payé. Puis euh, l'arôme, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça... On fume ça tout de suite. de retour avec ce produit dispendieux. Le BC Ice Cream de Flower RX. Un produit que je me suis procuré grâce à mon permis médical qui me donne la chance de me choisir deux fournisseurs à l'extérieur de la SQDC. J'essaie ça. Euh, Laron, je vous l'ai dit tantôt. C'est pinem Lila. C'est vraiment pinem. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Lila tantôt. Hein? Est-ce qu'il donne un peu une description là-dessus Hey, euh, pharma Le site de la pharmacie dit these... d'une épaisse couche de tricôme d'un blanc laiteux. Hey bro, hein, tu capotes, man. Tu capotes, man. Ça se démarque pas. Ça se démarque pas. C'est impossible que quelqu'un va acheter ce produit-là deux fois. Tu l'achètes, tu curieux. Tu es curieux. B.C. Ice Cream, man. For Ice Cream. C'est quoi? Il n'y a pas ça, à SQDC. Goût de pinène, bizarre. Quand on lit ici, il nous donne un nouvelle terpène qu'on ne connaît pas, la SQDC. Je regarde sur le site de Pharmaprix euh, la terpène qui nous dit ici. Là. Merde, j'ai perdu le fil. La fleur de cannabis BC Ice Cream de Flower Iris, C'est une variété hybride à teneur moyenne en THC. Parfait. Ah merde, j'avais trouvé ça tantôt. Écoutez ça, j'allais trouver. myrcène, ocimène et l'autre terpène. Fenchon, Fencon, c'est en anglais, Fencon. F-E-N, C-H-O-N-E. Je vais essayer de me, me, me dépêcher. F-E-N-C-H-O-N-E. Fencone, Turpine. -E. -E Est-ce qu'il donne une image pour le goût? Encore une fine herbe, un genre de fine herbe. Donc, 48 sous euh, l'action, euh, c'est en chute libre. Euh, l'année dernière 49 sous et puis l'année dernière là, cette, cette compagnie là il y a un an ben, plus précisément là, euh, il y a euh, le 22 mai 2019 c'était à 7$20 donc vraiment là euh, 15 fois moins cher là, 14 fois moins cher donc, est-ce que ça va remonter à 7$? Est-ce que vous allez faire 14 fois votre argent? Pas sûr, là. Pas sûr, là. Écoutez, quelqu'un qui va essayer ce produit-là, il va pas en racheter. Est-ce que cette compagnie là va être à, vers la faillite? Est-ce qu'ils vont se faire racheter par quelqu'un d'autre? Je ne crois pas que Flower RX euh, reste en vie, écoutez. Euh, C'est pas dégueulasse, mais c'est pas bon, c'est vraiment un cannabis régulier, ordinaire, euh, un produit qu'on devrait mettre là, euh, ça devrait se battre là, avec du bon Select, euh, ça devrait être 25$, euh, c est, c est, écoutez, écoutez, 44$, oubliez ça, donc euh, arrêtez de pleurer si vous n'avez pas de carte médicale, si vous voudriez, ah oh, moi j'aimerais ça aller chez Shopper Drug Mart, écoutez, j'ai pris la meilleure variété qu'il y avait disponible. Toutes les autres variétés, c'est des variétés qu'on connaît à la SQDC sous un autre nom. Un Jangui amélioré. Euh, toutes des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment pas la grosse, grosse, grosse affaire. Je vais vous donner quelques noms, là, quelques variétés que je trouve ici. Là. Euh, le Zinabis euh, Dead Boba. Version améliorée, version médicale. Le prix? Le prix de ça, c'est seulement en 5 grammes. Donc, si vous voulez un Zenabis. Euh, un Zenabis Dead Boba, c'est 45 dollars pour 5 grammes. Dans le médical, c'est souvent, souvent des 5 grammes. Et puis, là, à l'occasion, il commence à mettre des 3.5 grammes. Euh, ici, j'ai un autre produit Organigramme. 50 dollars, 5 grammes. Donc, organigramme, la variété, là ici c'était Hunter Corner, mais on ne connaît pas organigramme. Euh, Est-ce qu'on connaît organigramme? Est-ce qu'on connaît organigramme? Écoutez, je suis tout mélangé. Est Ce que... c'est pas le cannabis, C'est pas le cannabis. Je me mélange tout le temps avec organigramme. Donc là, je vais aller voir sur le site de la SQDC. Je me trompe, Organigram avec une autre compagnie. Non, on a Organigram avec Edison. Donc, quand on arrive chez euh, Pharmaprix, au côté médical, Organigram, appelle leurs leur produit Organigram, tout court. Donc, il faudrait regarder les variétés d'organigram à l'SQDC versus les variétés du médical. Est-ce que c'est les mêmes? Ils changent de nom. On ne peut pas tout les trouver. Il change de nom. Hunter's Corner, Hunter's Corner. On n'a pas ça, euh, on n'a pas ça, à l'SQDC avec Organigram, que ce soit, que ce soit Edison ou euh, Organigram. qui qui fait Organigram? Marque, producteur, producteur, Organigram. C'est Edison Edison, euh, le produit Anchor Organic, euh, Trailblazer, ah oh, oui les Trailblazer là, Flicker Buds, Spark Buds. puis on sorti un, un 28 grammes là, un 28 grammes, le Freeze, hein, qui est du Freeze Land. Ok, euh, vidéo un peu là, euh, découpée, je donne pas la note de passage pour ce produit là, j'attendais une grosse variété. Ice cream, wedding cake. Hein? C'est des variétés qu'on appelle euh, variétés euh, pas gâteau, variétés euh, dessert. Hein? J'ai déjà croisé ça en quelque part. variétés de dessert. Euh, je vais dire un salut à Marc. Salut Marc. Donc, euh, salut tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Donc, euh, Flower Rx, mettez ça de côté. 43,75. Il n'y a rien d'excellent là-dedans. Je me suis fourré ben raide. Donc, euh, paniquez pas, ça va très bien, la SQDC, on lâche pas. Donne un pouce à la vidéo, va sur mon Instagram, qui va très bien, oui, n'ai va voir mes stories, va sur shopurbanice.com, va sur Indoor Going Canada, et puis va t'acheter une lumière Spider Farmer. On s'en va très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.